Je tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui avaient regardé ma vidéo sur septembre 2021, je vais parler d'une personne qui, par lassitude, devrait apporter des éclaircissements, sur, euh, notamment sur la politique sanitaire. Et il est possible que ce soit Agnès Buzyn. Peut-être pas, hein, peut-être qu'il y aura encore quelqu'un d'autre, mais il est possible que ce soit elle. Donc on va regarder justement par rapport à Agnès Buzin si sa mise en examen par la Cour de justice de la République aura des conséquences pour elle ou pour éventuellement la politique sanitaire. Et donc euh, voilà. Donc on va regarder ça. Alors j'ai une carte qui vient de se retourner au moment où j'étais en train de vous parler. J'ai la carte de la montre. Donc il y a des questions d'échéance ici. Alors je ne sais pas trop comment pour l'instant me servir de cette carte. On verra après. Donc, je vais essayer de me concentrer sur Agnès Buzyn. Donc, que va-t-il se passer pour Agnès Buzyn Y aura-t-il des conséquences pour les autres ministres Alors, j'ai encore une carte qui vient de se retourner, décidément. Là, j'ai quelqu'un avec euh, bah, le fameux plongeur, hein, si vous connaissez un petit peu le jeu de haut maintenant, qui regarde l'hameçon. Alors, justement, va-t-elle mordre à l'hameçon Si on considère qu'il s'agit d'Agnès Buzyn je pense qu'il s'agit bien d'elle hein, qui est en eau profonde voilà qui nage parmi les requins bon donc il peut quand même y avoir des choses intéressantes avec cette mise en examen alors on va regarder donc conséquence de la mise en examen de d'un Buzin, qui doit s'expliquer sur sa gestion de la crise sanitaire voilà alors j'ai go c'est ah, bien vous montrer les cartes voilà et puis quelqu'un qui met la main devant la bouche hein, euh fait oups un petit peu comme ça. Bon oui bah ça peut être elle effectivement. Il y a des choses qu'elle devra taire, qu'elle au contraire qu'elle va devoir dire. En tout cas c'est un peu quelqu'un qui a été pris la main dans le sac j'ai l'impression. Bon alors Agnès alors A G N et S si je ne me trompe. On va regarder on va faire cinq cinq pardon cinq cartes pour son prénom. Ouais alors elle tend la main. En tout cas, quelqu'un tend la main. Il y a des gens malhonnêtes. Il y a l'impasse. Bon, ben, pour l'instant, c'est vrai qu'elle est plutôt dans une situation inconfortable. Hein. Il y a des gens qui la regardent. Et il y a les décès. Bon, bah, ben, déjà, il y a la question des décès qui va lui être reprochée très certainement. Ou qui va être évoquée. Je vais voir avec le second jeu, maintenant, dont je suis en train de battre les cartes. Voilà. Encore une fois, on peut faire le sens qu'on veut. Hein. Donc, j'ai bien l'assitude et sagesse en coupe. bon. Oui, alors, une certaine lassitude, c'est sûr. Maintenant, sagesse, on va voir. Hein. Alors, je vais les mettre un petit peu au hasard, hein, les cartes. Et puis, on ira voir comment ça va se, se mettre ensemble, tout ça. Voilà. Alors, rigide. Bon. Donc, ça, c'est quelqu'un qui peut ne pas changer d'avis ou de position. C'est un peu, voilà. Vous voyez bien. Donc elle peut rester elle sur ses positions. Hein. Donc euh, ne pas changer d'avis, ne pas changer de discours. Ici j'ai devoir. Alors, il y a des gens malhonnêtes. Devoir. Ok. Ici j'ai aller. Ouais, bon bah là, effectivement, elle est dans le elle est bien dans une impasse. Là, j'ai confusion. Elle Là, quand même, des gens, qu est... des gens qui la regardent, elle est vraiment observée. Hein. Elle est un peu sur la sellette et se conformer. Oui, donc pour moi, elle va dire déjà, comment dire Oui, c'est comme si je l'entendais un petit peu, si vous voulez. Un, hein. c'est comme si en fait elle allait euh, dire qu'elle se fait son devoir. Et bon, alors je connais un petit peu l'histoire. Effectivement, elle a déjà euh, dit qu'elle avait euh, averti les gens du gouvernement qu'il y avait un danger, etc. Qu'elle n'a pas été écoutée. Bon, donc. Là, ça pourrait aller déjà dans le sens de devoir. Donc, elle a fait son devoir. Hein. Elle a fait son devoir, elle a prévenu les gens. Mais euh, ces gens-là ont été malhonnêtes en ce sens qu'ils ne l'ont pas écouté. Bon. Donc, elle va déjà quelque part se justifier. Elle va effectivement rester sur son discours. Donc, c'est pour ça c'est rigide. Elle, va, elle ne va pas changer d'avis ou de discours en disant qu'elle a demandé de l'aide. Hein. C'est la main qui se tend. Donc, pour ça, je pense vraiment qu'elle va se justifier ici et là. Alors, aller, bah, oui, elle est allée, effectivement, dans une impasse. Donc, on, on la conduit dans une impasse. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir euh, quand même prévenu des certaines personnes malhonnêtes, eh bien, la conséquence a, a été qu'elle s'est trouvée dans une impasse, puisqu'ils ne l'ont pas écoutée. Hein. On peut dire ça comme ça. Et Puis, c'est aussi sa situation actuelle. Confusion. Alors, ça, ça peut être elle qui regarde les autres. Hein. Alors, elle est à la, à la fois observée par euh, d'autres personnes qui font un petit peu... Euh, bande à part, qui l'ont mise à l'écart, et elle, elle regarde. Donc il y a une histoire de confusion quand même. Et puis se conformer, ben oui, ça veut dire qu'elle a fait ce qu'on lui a dit de faire. Et du coup, il y a eu les deuils. Bon, pour moi, elle va vraiment se... Euh, se dé... Alors attendez, c'est pas dédouanisé, mais c'est un peu ça que j'ai en tête si vous voulez. C'est comme si elle allait dire, c'est pas sa faute. C'est-à-dire qu'elle s'est conformée à ce qu'il qu fallait faire, et puis, euh, c'est pas vraiment de sa faute, quoi. En gros, c'est ça. Elle a, fait ce elle, elle a fait son devoir. Pour moi, elle va dire ça. Elle a fait son devoir, elle a prévenu les gens, mais ces gens-là n'ont pas été honnêtes et n'ont pas écouté ce que leur a dit. Hein. Elle va vraiment jouer cette carte-là. Bon, donc confusion, effectivement. Donc confusion parce qu'elle s'est retrouvée à l'écart, un petit peu mise à l'écart aussi, euh, parce que les autres ne l'ont pas écoutée. Moi, c'est ce qui ressort des cartes, et ça, c'est quelque chose que je sens très fort. Donc c'est vraiment ce qu'elle va dire. Hein. Elle, va, elle a fait son devoir, mais on ne l'a pas écoutée. Bon, alors, quelles vont être les conséquences Est-ce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être inquiétées Bon, comment ça va se, se résoudre tout ça On va essayer de voir un peu plus dans le futur, parce que là, c'est vraiment ce est, son argumentation. Je vais mettre la carte là, voilà. C'est son argumentation. Donc, les moutons qui rentrent dans l'enclos. Décidément, cette carte-là, on l'a souvent. Hein. Le, la place, donc ça, c'est sa place. Hein. Ça, c'est à mon avis, c'est son job. Hein. C'est son bien-être, et là, il y a quand même des gens qui sont près d'elle ou qui la soutiennent. Donc ici, on a plutôt la carte du soutien. Mais on va le voir. Donc les moutons qui rentrent dans l'enclos. Donc ça peut être elle qui rentre chez elle. Hein, ou pas, on va voir. Alors seule. Ah, elle va quand même se sentir assez seule. Hein. J'ai l'impression que ces petits copains du gouvernement vont la laisser avec le problème. Hein, ici. Ici, il y a un expert. Ah ben, ça, c'est elle, je pense. Hein. Bon, elle n'est pas experte, hein, évidemment, mais enfin, bon, elle est quand même à un poste important à l'OMS. Donc, on peut considérer qu'elle qu fait partie des experts à l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des gens qui sont normalement de des experts. Donc, ça, il s'agit bien de sa situation actuelle, où elle a le vivre et le couvert. Hein. Bon, enfin, quelque part, elle est. Son avenir est là. Enfin, son avenir, comment dire. Sa place actuelle, en tout cas. C'est son job, quoi. Se vanter. Ouais, donc elle va avoir quand même des soutiens. Hein. Alors, elle est seule d'un côté, mais d'un autre côté, il y a quand même euh, des gens ici. Oui, alors, c'est ça, en fait. Elle va dire... Non, c'est ça. Elle va dire qu'elle elle va se vanter, qu'elle n'était pas toute seule. C'est ça. Donc, à mon avis, euh, je, je pense vraiment qu'elle va aller pointer du doigt les autres responsables. Hein. C'est ça, à mon avis. Hein. Il y en a certains au gouvernement qui vont être dans leurs petits souliers quand même. Hein. Là, elle va, elle va vraiment leur mettre... le Comment dire, la responsabilité sur leur dos, hein, parce que là, elle va se défendre. Hein. Bon, même si je ne crois pas qu'elle risque grand-chose, hein, bon. mais quand même, euh, elle va devoir se justifier. Et donc, euh, encore une fois, il euh, bah, y en a certains qui vont être dans leurs petits souliers. Alors, on va mettre une carte ici, savoir si elle va perdre sa place, éventuellement ici sur les gens malhonnêtes, et puis euh, sur les décès. Hein, qui, euh, qui sont arrivés parce que, justement, elle n'a pas fait son travail. Alors, elle ou les autres, hein, peu importe. De toute façon, il euh, y a eu des, des médicaments qui fonctionnaient, qui ont été interdits. Il y a les frontières qui ont continué à être ouvertes, alors que tout le monde savait, enfin, en tout cas, elle, elle le savait, que euh, l'épidémie allait arriver en France. Donc, euh, bon, voilà. Alors, justement, les questions de voyage, ici. Ça, ça va être important, les fameuses frontières. Ça peut être aussi la liberté. On va voir. Bon, ben, il, va, il va y avoir quand même des ennuis. Hein. Je ne sais jamais comment mettre cette carte. Elle est énervante. Ah, voilà. Donc, on a l'orage ici sur la mer. Oui, bon, il va y avoir quand même des tensions. Il va y avoir des tensions du fait des décès, justement. Et là, eh ben, écoutez, moi, je pense qu'elle va quitter son, son emploi. Hein. Vous voyez, j'ai retiré la carte sur le bien-être. Ici, son job à l'OMS. On la va prendre la décision de partir. Je pense qu'elle va partir. Bon, mais bon, ça s'arrêtera sans doute là. Mais enfin, OK, on va, on va aller quand même voir un petit peu plus sur les trois cartes que j'ai retournées. Bon, moi, je la vois partir. Je la vois quitter l'OMS, en tout cas, euh, démissionner. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas autre chose. Hein. Bon, ces gens-là, de toute façon, ils retombent toujours sur leurs pattes, hein, si je puis dire. Mais bon, je pense quand même qu'elle va partir. Alors voilà, donc on va dire quand même qu'elle va avoir le courage, je mets entre guillemets, de, de quitter sa position là. Donc, on va dire, première conséquence pour Madame Agnès B, hein, pour éviter que je me fasse sabrer sur, euh, sur YouTube. Hein, bon. Donc, je veux dire que son prénom. Et je pense qu'elle va vraiment avoir le courage de partir. Donc là, à mon avis, première conséquence d'émission, certainement. Hein, bon, certainement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Ferme. Alors, ferme ou fermée, ben, ça peut être ces fameuses frontières qui n'ont pas été fermées. Il y a quelque, quelque chose ici, hein. Donc, ça va être évoqué, ça. Et se libérer de l'orage. Oui, c'est ça. Elle va, elle va sauver sa peau. Hein. Mais c'est vraiment ce qui vient de venir à l'esprit. Hein. Elle va sauver sa peau. Donc, se libérer de, de l'orage grondant, là, qui s'abat sur elle, la foudre de la justice, quand même, c'est pas agréable. Et puis, c'est pas une femme, euh, euh, comment dire... C'est pas une battante, quoi. C'est pas quelqu'un... Euh, euh, euh, elle n'est pas comme euh, comme Manu, si vous voulez, quel gula qui, lui, se laisse pas du tout abattre. Vous pouvez lui crier dessus, il s'en fiche complètement. Elle, elle n'est pas comme ça. Hein. Elle est quand même dans une situation très inconfortable. Hein. C'est une dame qui me donne l'impression d'aimer son petit train-train tranquille, sa paix. Euh, euh, elle aime bien avoir la voilà vraiment elle aime bien avoir la paix la tranquillité son petit train train son petit confort et elle aime pas du tout du tout ce qui est en train de se passer donc là c'est très désagréable pour elle je ne la plains pas hein, on, on est bien d'accord je ne la plains pas du tout j'essaie simplement de, de voir un petit peu comment est-ce qu'elle ressent la situation bon donc pour se libérer de, de la foudre qui s'abat sur elle eh bien à mon avis elle va certainement encore une fois comme je vous l'ai dit dès le début euh, de rejeter la faute sur les autres notamment sur le fait que les frontières n'ont pas été fermées, donc ferme-fermée, hein, on a l'oiseau qui vole, donc là, euh, elle va en parler. Donc on a déjà vu les premières conséquences pour elle, donc elle va partir de l'OMS, mais ça s'arrêtera là, je pense. Je pense pas qu'il y aura autre chose, amende, enfin j'en sais rien, peut-être, peut-être, mais enfin bon, en tout cas, il n'y aura pas de prison, du tout, non. Alors, par rapport aux autres euh, politiques, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences Ou alors, est-ce qu'on va apprendre des choses intéressantes hein, Qui peuvent peut-être euh, mettre les autres euh, personnes du gouvernement en difficulté. Donc, il y a une coupure ici. Je suis pareil, je ne sais jamais dans quel sens. Je crois que ce n'est pas très important, en fait. On a quand même le ciseau qui coupe dans un sens ou dans l'autre. Et là, ah ben oui, tiens. Sans surprise, on a le tribunal. Bon, alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être convoquées bah, C'est bien possible. C'est bien possible. On va les regarder. Alors, enfants. Alors, pourquoi la question des enfants sort Je ne sais pas. Faut-il. <rire> Je ne sais pas trop pourquoi j'ai la question des enfants. Bon. Coupure par rapport aux enfants. On va, on va regarder. C'est curieux que ça vienne comme ça, la question des enfants. Il y a peut-être chez des choses qu'elle va, euh, qu va dire. Alors là, on a une carte intéressante, c'est qu'elle a peur quand même. Hein. <rire> Pardon. Je vous dis, elle est dans ses petits souliers, Agnès. Hein. Elle n'aime pas du tout ce qui se passe. Et elle a quand même peur euh, par rapport au tribunal. Ce qui pourrait effectivement, à mon avis, la conduire à donner peut-être des informations intéressantes. Et peut-être ici aussi. Je sais pas pourquoi j'ai la question des enfants qui sortent. Parce que les enfants, normalement, sont pas en danger par le virus. Hein. Euh, bon... Mais par contre, ils sont en danger par la fameuse injection. Ça, on est d'accord. Alors, euh, on va regarder d'autres chose ici. Euh, je, du coup, je les ai sortis euh, comme ça. Bon, pas grave. Alors, douleur, ici, et aversion. Ok. Alors, douleur, aversion. Je ne sais pas pourquoi j'ai la question des enfants qui ressort. Alors, est-ce qu'elle va en parler On se demande. Hein. C'est bien possible. Ouais, oh, oui, alors, bon. Il y a la question d'avoir peur. Il y a la question d'avoir peur. Et ici, il y a encore la question des gendarmes. Décidément, le j'ai l'impression quand même qu'on va avoir des informations intéressantes hein, parce qu'elle a peur, elle a peur du tribunal. Donc elle va pas mal parler, je pense. Hein. Il y a douleur avec le gendarme ici. Elle, elle a quand même la trouille hein. Et aversion, euh, aversion, oui, elle, elle déteste ce qui se passe. Ouais. Dans, vraiment dans une situation très inconfortable. Alors par contre, la carte de l'enfant, euh, bah, ça c'est la discrimination par rapport aux enfants. Certainement ce on ont reçu l'injection et ce ont reçu l'injection qui ressort ici. Alors est-ce que ça pourrait arrêter tout ce cirque que justement... Euh, non, je vais plutôt mettre dans l'autre sens, on dit. J'avais envie de sortir ces cartes-là au départ. Voilà. Donc j'aimerais bien avoir des informations sur la question enfant. Pourquoi ça ressort voilà. Alors, il y a punition par rapport aux enfants ici et les bureaucrates. Ou l'école. Ah, ça peut être aussi l'école. C'est curieux, ça, ça vient de sortir comme ça. Pour moi, c'est la discrimination hein, par rapport aux enfants. là. Hein, ceux qui ont droit euh, d'aller à l'école euh, et les autres. Ça ressort ici. Donc, euh, ça pourrait venir sur le tapis d'une façon ou d'une autre, ça aussi, les enfants. Ouais, alors le fouet, la punition. C'est ça, la punition, être sage et hésitation. Ça va revenir sur le tapis, ces histoires de discrimination, là. Donc, je pense que cette histoire de, avec Agnès, euh, on va avoir certainement d'autres informations en relation avec les enfants. Ici. On va voir si ça concerne la politique sanitaire quand même. Est-ce que je suis bien sur le, le, le fait des politiques sanitaires ici Je sais pas pourquoi ça vient de sortir comme ça, c'est curieux. Ouais, et des, des informations. Oui, c'est ça, le, le jeu me dit qu'il y a effectivement des choses qui vont s'éclairer. Hein. Des informations qu'on va avoir, hein. d'autres informations. Ouais, elle va, à mon avis, elle va, elle va balancer, si je puis dire. Hein. Pardon, c'est peut-être un thème un peu vulgaire, mais elle va vraiment euh, dire des choses. Oui, esclave, voilà. Donc, elle était tenue par euh, certaines informations, certaines obligations. Esclave, c'est elle qui était esclave. Et lutte de pouvoir, c'est ça. Oui, donc, elle va faire des révélations. Hein. Alors, en, en, certainement, il y a des enfants. Il y a la question des enfants qui sortent ici, quand même, hein. Et esclave, oui, esclave du système, esclave de ce qu'on lui a dit de dire ou de faire ici, au lieu de pouvoir. Bon, alors, on va poser la question suivante. Est-ce que euh, sa mise en examen va atteindre d'autres personnes du gouvernement On va faire ça comme ça. Alors, est-ce qu'il y aura des conséquences ou des... Oui, pour d'autres personnes du gouvernement qui peuvent être atteintes par, euh, bon, par cette mise en examen On va voir. Alors, oui, il y a le miroir. Ici, il y a le cas de conscience, quelque part, et il y a, la, il y a le danger. Bon, il y a le danger, ok. On va les regarder ici et là. Donc, sur le miroir, qu'est-ce qu'on a On a mise à nu. Donc, la vérité toute nue, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Vous savez que pour moi, cette carte-là, c'est la carte du miroir ou de la tromperie. Donc, il y a une tromperie qui va être mise à nu. Donc, il y a une vérité qui va qui va sortir. Là, alors, merveilleux. Ouais, donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Une belle carte, ici. Donc, il y a une bonne surprise, quand même, qui arrive. Et là, des contraintes. Ah, il y a des contraintes, oui. Donc, euh, euh, alors, moi, j'avais dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être inquiétées alors, est-ce que c'est les contraintes qu'elle va subir, elle, de la part de personnes dangereuses Ou est-ce que ce sont les personnes dangereuses qui vont subir des contraintes On va les regarder ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on essaie quand même de la faire taire. Hein. Mais on va quand même avoir des choses intéressantes, là, avec cette vérité mise à nu. Enfin, moi, je vois comme ça, un hein, tromperie mise à nu. Ah, moi, je vous dis, elle n'est pas si courageuse que ça. Moi, hein. bon, elle va démissionner, donc là, il y a le courage, mais sinon, elle n'est pas courageuse, hein. Ouais, donc là, il y a quand même une joie. Ici, il y a l'idéologie ou la politique. Et là, il y a le fameux piège. Hein. Donc, elle va certainement dire des choses. Alors, est-ce qu'on le saura, par contre, ça euh, J'espère qu'on aura des informations par rapport à ça. Hein. Alors, menacée. Ouais, mais menacée avec, avec de la joie, quand même. Donc, je pense quand même qu'il y a d'autres personnes qui risquent d'être dans leurs petits souliers Ici. Puisqu'il y a quand même de la joie. La hein, joie est menacée, euh, bon. C'est plutôt, je pense que la joie, elle est de notre côté à nous. Et qu'eux, ils vont être menacés. Enfin, je vois ça comme ça. Détruire, alors détruire, oui. Alors ça, c'est la politique sanitaire ou l'idéologie, ici. Et rire, rire, ah, ben ça, c'est pas mal, ça. Ah, ben écoutez, moi, je pense que cette fameuse Agnès pourrait effectivement retourner, euh, comment dire Retourner un petit peu la situation en montrant du doigt des tromperies. Je, je pense que c'est ça. Hein. C'est pour ça que j'aurais la, la, la carte rire. C'est-à-dire que là, elle est en situation de difficulté, c'est vrai. mais elle, Alors, rire, ça veut dire qu'elle pourrait quand même bien s'en tirer quelque part hein. par rapport à un piège qu'elle qu va dévoiler. Hein. Ouais, donc, euh, ça pourrait vraiment être en relation avec ce que j'ai sorti ce septembre, où j'avais dit qu'il y avait une personne... Alors, c'était Superman, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Une personne, donc, importante, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, qui, avait été, qui allait être fatiguée, il y avait la carte de la lassitude, et qui allait certainement révéler des choses par rapport à un piège. Ben, ça peut être elle. Ça peut être elle. On va, on va poser une dernière carte. Alors, est-ce que... Euh, est-ce qu'il peut y avoir des missions d'Olivier, de, de par exemple, ou euh, Manus ça m'étonnerait, parce que lui, pour faire partir, il faudra vraiment qu'il y ait autre chose, mais est-ce qu'il peut y avoir des, des conséquences vraiment pour Olivier, par exemple, ou d'autres membres du gouvernement, Allez. Alors, il y a des choses pas honnêtes, hein. la carte de la prostituée ici. Ouais, donc il y a des gens qui ont été achetés, hein. donnés voilà, donc des gens qui ont reçu... Alors, ça veut dire aussi qu'elle risque de, elle, elle va les donner, ces gens-là aussi. Oui, c'est ça aussi. Elle va donner des noms de gens qui sont malhonnêtes. Je pense que c'est ça. Donc, euh, oui, il y en a certains qui vont certainement avoir euh, des, des ennuis, très certainement. Il y a l'attente ici, attendre. Voilà. Il y a bien, il y a bien euh, comment dire, des imprévus qui vont arriver. Hein. Attendre les imprévus, me dit le jeu. Donc il va y avoir autre chose. Je ne sais pas si on peut savoir ce que c'est. En tout cas, elle va donner des noms. Ah, le fameux clown. Alors ça, je sais ce que c'est maintenant. C'est le cirque, le cirque euh, ce qu'on appelle le Corona Circus. <rire> Pour moi, c'est comme ça que je vois, parce que c'est je ne vois pas. Hein. Mais là, c'est tout ce cirque, en fait. C'est vrai, c'est un cirque. Il faut bien dire ce qui est les choses que, telles qu'elles sont. Il commence aussi à nous casser les pieds en Allemagne. Ça y est, maintenant, on est de plus en plus dans le collimateur, nous, les non-vax. Il y en a marre, quoi. C'est vraiment un cirque. Il faut que ça s'arrête. Et ce cirque-là, eh bien, justement, pourrait enfin s'arrêter. J'espère. On va voir ce qu'il va sortir. Début. Alors, non. Est-ce que c'est le début du cirque J'espère que non. Hein. Ou alors, c'est le début du Corina Circus. Euh... Ah, attendez, on va voir. La carte revoit, euh, renvoie au tout au début du cirque qui a commencé. Faux. Alors, faux, donc c'est mensonge, quoi. Ouais, mensonge par rapport euh, par rapport à quoi Par rapport à des départs, par rapport à des déplacements. Je vais remettre une carte, là, je vois pas. Début est faux. Faux départ. Ah ouais, donc, euh, attendez. Bon, là, il y a une trahison. Ouais, donc, oui, donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle va poignarder des gens dans le dos. Voilà. Et leur faire honte. Par contre, faux. Je sais pas pourquoi j'ai faux là. Là, je comprends à peu près. Hein, elle va revenir au début du cirque du Corona Circus là. Hein, donc, elle va en reparler. Par contre, faux par rapport au déplacement, par rapport à la à la séparation. Coupable. Ouais, il y a des choses quand même qui commencent à sortir là. C'est pensé à Fauci. Je sais pas pourquoi faux Fauci. Hein, C'est bizarre. Hein. Coupable par rapport aux gens. Ouais. Hein, ça peut montrer la, la carte des voyages, donc la carte du lointain. Ici. Je ne sais pas, ça, ça vient de me venir comme ça à l'esprit. Faux Fuji. Hein, qui est loin, effectivement, puisqu'il est aux États-Unis. Il, il, il va revenir dans le, dans le tableau, celui-là. Avec le coupable. Ah oui, bah, à mon avis, elle va, elle va donner des noms. Hein. Elle va donner des noms de gens qui sont pas honnêtes. Ici, qui ont été achetés. Donc, des histoires de corruption. Et on, ça va renvoyer au début du, du cirque, du Corona Circus. Hein, dès le début, en fait. Elle va revenir en arrière, là. Et donc, là, il va y avoir des, des gens qui vont être coupables par rapport, justement, euh, alors, à la population d'une part. Et ça, c'est les gens qui sont coupables. Donc on voit le dos, pour l'instant. Bon. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle euh, va essayer de limiter un petit peu les dégâts en ce qui la concerne. Bon, elle sera obligée de quitter son emploi, je pense. Hein. Bon, elle fera autre chose, hein, ceci dit. Hein. Euh, bon. Sur sa situation, ne nous intéresse pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'ira pas en prison, mais elle sera obligée de certainement de partir. Et que avant ça, eh bien, il va y avoir euh, des noms qui vont être donnés avec certainement des informations. Hein. Là, on la voit poignarder les gens dans le dos. Hein. Alors, quelque part, ça peut être elle aussi qui a honte. Moi, je, me, moi, je, je pense. Hein. Ou alors, on va lui faire honte. Et que là... Un piège va être mis à nu. Hein. Bon, donc il faut s'attendre quand même euh, à des, des informations intéressantes. Alors maintenant, est-ce que ça va provoquer le départ des, de, des autres membres du gouvernement On peut poser la question, est-ce qu'ils vont partir Oh, je ne sais pas si vous avez vu, là en direct, hein, j'ai la carte de l'argent qui vient de se retourner. Bon, donc il y a bien de la corruption. Hein. Ok, mais alors, est-ce qu'il est qu va y avoir des gens du gouvernement qui vont devoir euh, partir On va voir... Non, apparemment, non. Ils vont rester quand même, parce que j'ai la carte du foyer. On va quand même mettre une carte dessus. Ils sont bien au chaud chez eux. Hein. Mais non, on va avoir des informations. Alors, j'ai étranger. Ouais, d'accord. J'ai l'étranger qui ressort, ici. Ah, ça ne m'arrange pas, parce que du coup, j'étais partie sur les gens qui restaient au gouvernement. Mais j'ai aussi l'étranger qui ressort. Ok et la montre. Bon. Cette fameuse montre qu'on avait tout au début. Il y a une question d'échéance là. Prendre ouais. Alors prendre, prendre prendre le temps ou au contraire prendre le temps. Et il y a l'étranger qui sort. Pourquoi j'ai l'étranger qui sort avec la question du foyer L'étranger, foyer, maison, et séparation, sacrifice, Oui. alors ça c'est vraiment bizarre, cette carte là, parce que j'en ai rêvé euh, il y a deux jours, j'ai fait un rêve très bizarre, en fait j'ai fait deux rêves bizarres, parfois mes rêves me donnent des informations intéressantes, j'ai rêvé effectivement que quelqu'un se tranchait la main, et qu'il y avait une voiture euh, de, comment on appelle ça, une ambulance, voilà, une ambulance qui passait à toute allure mais qui ne s'arrêtait pas, et moi, j'étais là, en train d'essayer d'aider la personne qui s'est tranchée la main, parce que j'ai bon cœur, évidemment. donc <rire> Quand je vois quelqu'un qui est en train de s'aider, évidemment, moi, je sais s'appeler les secours, hein. on ne va pas se changer dans son rêve. N'empêche hein. qu'il y avait quelqu'un qui tranchait la main. Donc là, une question de sacrifice. Donc il y a des têtes qui vont tomber, quoi. Peut-être pas des mains qui vont être tranchées, mais là, il y a, y a quelque chose. Il hein. y a des histoires de sacrifice. Et alors, le saumoref que j'ai fait, c'était bizarre. J'étais sur la tombe de quatre soldats. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand même que ça veut dire qu'on va avoir des choses qui vont, qui vont arriver dans les prochaines semaines euh, qui parlent de sacrifice ou de décès. Bon, alors je sais pas si c'est en relation avec Agnès, mais enfin, cette carte là vient me faire penser à mon rêve, donc je vous donne l'information. Hein, voilà, et là j'ai les gens qui se retrouvent, du coup, c'est pas, pas ça que je voulais sortir. Moi, c'était l'autre jeu, je me suis même déconcentré en vous parlant. Alors, une carte là, et une autre carte là, ouais, donc. Euh il y a quand même des gens qui vont être dans leurs petits souliers. Voilà, stop. Bon. Ok, et rival. D'accord. Bon, bah écoutez, moi je pense que cette histoire avec Agnès euh, pourrait vraiment avoir des conséquences importantes. Alors déjà pour elle, parce qu'elle va partir, mais aussi par rapport à autre chose. Il y a des gens qui vont être convoqués. On va leur donner une convocation. Tout ça, j'ai la montre. On va aller les prendre, on va aller les chercher quelque part. On va leur demander de venir. Et là... Alors, il y a les questions d'étrangers qui sortent aussi. Là, je ne sais pas trop pourquoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, euh, il, y avoir des, il va y avoir des choses qui vont s'arrêter. Alors, cette carte-là, je quand même bien savoir ce que c'est. Parce que, est-ce que c'est justement toute cette politique de sacrifice qui s'arrête parce qu'on est en train de sacrifier des vies quand même. Hein, parce qu'on ne leur donne pas les médicaments, etc. Et puis parce qu'il y a la fameuse injection. Et ça, c'est dramatique. Ou est-ce que c'est autre chose Pourquoi je stop ici Oui, donc c'est ça. C'est stop à l'injection. Hein. J'ai l'alcool. Et pour moi, l'alcool, c'est la, la substance toxique. Donc je pense que... Euh, voilà, il y attaque. C'est ça. Il va y avoir... Euh, un arrêt de, de la politique du vax. Hein. C'est ce qu'elle va dire. Ça risque d'aller plus loin qu'on ne pense actuellement. Parce qu'elle va donner des noms, elle va donner des informations. Et donc, il y a, a l'étranger qui ressort. Alors, les gens qui, pour l'instant, sont bien à l'abri, c'est ça que ça fait penser, en fait, hein. qui sont à l'étranger, mais euh, qui risquent aussi d'être mis en... Comment dire En lumière, quelque part. Hein, incriminés, voilà. Bon. Et donc, ça va provoquer euh, l'arrêt de, de cette politique. Hein. Enfin, je, en tout cas, j'espère. Bon, bah écoutez, on verra bien. Voilà. Donc, je voulais vous faire une vidéo pas trop longue. Alors, évidemment, ça fait encore 30 minutes. Hein. Je ne peux pas m'arrêter quand je suis lancée. Je suis désolée. Mais en tout cas, en ce qui concerne Agnès, je pense qu'elle va partir. Elle va quitter son poste, mais elle n'ira pas en prison. Et qu'elle va vraiment donner... Euh qu'elle va donner des noms, qu'elle va donner des informations et qu'elle va se défendre, mais cette fois en balançant ses petits copains. quoi. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Hein. Et que là, est bien, ça pourrait vraiment déjà donner euh, le premier signal de l'arrêt, de tout ce qui se passe actuellement. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end, En ce samedi du 11 septembre. Je vais poster la vidéo tout de suite. Et puis, euh, peut-être que je vais faire une autre vidéo sur les manifestations, mais cette fois rapide, rapide. Aujourd'hui, je me sens pleine d'énergie, donc il faut en profiter. Bon courage aux manifestants, sachez que je suis de tout cœur en pensée avec vous, et puis à bientôt. Au revoir.